Impliqués, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, chers Capricorne, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Au début du mois et jusqu'au 16 février, mars sera toujours dans votre 12e maison, ce qui vous pousse toujours à prendre vos actions en retrait ou discrètement. En isolement, L'énergie de Mars dans cette maison serait un peu lourde et elle pourrait vous causer l'isolement et le retrait et l'éloignement des membres de votre famille. Vous pourriez par exemple, suite à un petit accident, être en train de travailler de chez vous ou bien vous serez dans le processus de prendre des études mais discrètement ou en train de planifier un voyage à long terme et discrètement, ou bien être euh, à l'étranger présentement pour prendre des euh, formations, donc quelque chose comme ça. Cela continuera comme ça jusqu'au la production de la pleine lune dans le lion, votre huitième maison, le 9 février. Le soleil étant dans votre deuxième maison, toujours dans le verso. Ces deux maisons qui correspondent à vos revenus ou les revenus en provenance des autres, mais aussi ces maisons correspondent à la transformation de la personnalité et le travail sur soi-même, sur les croyances, sur les principes et les aspects ayant une valeur importante dans nos yeux. Donc la pleine lune dans cette maison sera une énergie propice pour voir une image plus claire sur ces aspects et prendre des décisions les concernant si nécessaire, cette pleine lune aussi pourrait signifier que soudain vous, de vous découvrirez que vous avez déboursé des montants importants sur quelque chose qui ne serait pas assez importante dans vos yeux maintenant, mais qu'elle l'était lors de ces dépenses et peut-être vous pourriez le regretter maintenant. Mercure dans votre troisième maison ainsi que Vénus qui sera dans votre quatrième maison à partir de 7 février vous aideront à trouver l'harmonie entre vos engagements domestiques et vos déplacements. Donc vous vous verrez en train de vous déplacer et de communiquer sans arrêt donc très active à ce niveau afin de pouvoir accomplir vos engagements surtout au niveau domestique qui va aussi nécessiter des dépenses inévit inévitables. Il pourrait s'agir peut-être de l'achat des électroménagers ou bien des meubles. Euh, donc, des déplacements seraient très nécessaires pour ça. Le 16 février, Mars entrera dans votre signe et sera conjoint au Nœud Sud et fera un carré avec Vénus dans votre quatrième maison. Vénus étant la gouverneure de votre dixième maison, pardon, je répète, Vénus étant la gouverneure de votre dixième maison et de votre cinquième maison, la maison des professions, et étant, un signe, euh, et étant dans un signe qui influence maintenant d'être, euh, qui l influence d'être initiatrice, leader et entrepreneur. donc. Vénus qui est maintenant influencée par le bélier, elle est initiatrice, elle est leader, elle est entrepreneur et elle est dans votre quatrième maison mais elle est la gouverneure de votre dixième maison et de votre cinquième maison. Donc tous ces aspects vont vous pousser davantage pour faire ce qu'il faut pour accomplir les démarches pour un lancement potentiel d'un projet euh, qui pourraient fort probablement être lucrative, surtout avec les beaux aspects que fait Mars avec le soleil dans votre deuxième maison, la maison de revenus, et Uranus dans votre cinquième maison qui correspond, en, correspond entre autres à vos projets lucratifs, personnels, à la créativité, au plaisir. Donc, toutes ces maisons impliquées et un aspect un peu, dé, un peu défiant comme le carré entre Mars et Vénus, et deux beaux aspects entre Mars et Uranus, attendez-vous à des nouvelles surprenantes, même pour vous-même. Donc, vous auriez déjà pris des, exa, des actions et des démarches, et c'est là que vous allez commencer à voir les résultats qui seraient fort probablement des bons résultats pour tous les efforts que vous auriez ni auparavant, vu que votre quatrième maison, votre deuxième maison, votre première maison et votre cinquième maison sont toutes impliquées. Cela me pousse à présumer qu'il s'agirait peut-être d'un projet lucratif personnel que vous lancerez peut-être de chez vous et qui sera lié soit à votre créativité ou à vos patients, passions. Oui, il y a un carré impliqué dans les aspects, mais il, il ne faut pas avoir peur des carrés, car ces carrés euh, euh, nous poussent davantage pour prendre nos actions. Donc cela continue jusqu'à euh, la production de la nouvelle lune qui aura lieu dans les poissons, votre troisième maison. Cette nouvelle lune sera conjointe à Mercure, Mercure, c'est l'intellect et la communication. Cette nouvelle lune serait, euh, serait peut-être le début d'une formation ou des études qui seraient simplement pour améliorer vos talents à un niveau donné. Par exemple, une nouvelle langue, apprendre une nouvelle langue, ou l'utilisation de l'ordinateur, ou euh, l'utilisation d'un certain logiciel, par exemple de comptabilité pour la faire vous-même, etc. Cette nouvelle lune serait aussi un début au niveau de l'échange commercial, surtout si vous aviez déjà lancé votre projet euh, lucratif. Donc ça c'est en général euh, un mois pas mal actif pour vous, chers poissons, surtout la deuxième moitié. Quand Mars va entrer dans votre signe et euh, qu'il qui, qui va faire euh, ses beaux aspects avec le soleil et Uranus. Donc, euh, la deuxième moitié, euh, euh, attendez-vous à une belle activité, une belle énergie qui va vous habiter. On va en parler en détail euh, du, dans les prévisions hebdomadaires. Donc, je vous donne rendez-vous. On va parler en détail des aspects qui influenceront notre quotidien. Donc, je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo, aimé, commenté et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.